Donc, euh, pour ce premier retour du jeudi, euh, je voulais vous faire part un peu de mon congé pour euh, recherche donc à l'Université de Californie à Davis. C'est un magnifique euh, campus euh, avec euh, des infrastructures de haut niveau, dont euh, des hamacs. J'en ai profité parce qu'un congé pour recherche, c'est aussi euh, réfléchir et prendre le temps de réfléchir. Mais enfin, vous remarquerez quand même que c'est un livre euh, sur les bourgeois. Donc la question en fait à laquelle euh, j'ai contribué euh, durant mon séjour, c'était de savoir si euh, les pastèques, et la production de pastèques, euh, pouvaient profiter de la continuité temporelle des ressources pour les abeilles sauvages. Donc peut-être que vous n'êtes pas coutumier de la production euh, de pastèques. Deux éléments de contexte. Euh plus il y a de pollen qui euh, sont euh, déposés sur la fleur, meilleure est la production de graines par le fruit. Et plus il y a de fruits, euh, de graines dans le fruit, euh, plus important est le poids du melon. Donc il est très important pour les producteurs d'avoir des grosses pastèques, parce que c'est vendu au poids, et donc d'avoir beaucoup de graines par fruit, et donc euh, beaucoup de pollen euh, déposé. Et ces pollens sont déposés euh, par les bourdons du livre précédent, les sweet bees et les burring bees. Et contrairement euh, aux amandiers dont vous avez tous entendu parler en Californie, l'abeille en fait, euh, domestique euh, contribue assez peu euh, au dépôt de pollen sur la pastèque. d'où euh, l'importance pour eux euh, de maintenir euh, des abeilles sauvages, donc celle-là. Euh, dans, euh, à proximité euh, des champs de pastèques. Donc, euh, un petit peu de bibliographie sur la relation qu'il peut y avoir entre euh, la pollinisation d'une culture, donc là, spécialement la pastèque, et la biodiversité. Vous, verrez, vous voyez ici, euh, parmi tous les services écosystémiques, c'est le deuxième service pour lequel euh, la relation positive entre biodiversité et services de pollinisation a été le plus clairement établie euh, dans la littérature. Donc ça c'est une revue de Riquel Seal. Alors pour la pastèque, euh, la pastèque ne fait pas partie euh, pour l'instant euh, de ces études qui montrent un effet euh, positif de la biodiversité. Les études qui ont eu lieu euh, dans l'Ouest euh, américain sur la pastèque, sur des parcelles euh, assez proches de la zone sur laquelle euh, travaille euh, le laboratoire, c'est qu'il y a essentiellement un effet abondance, plus qu'un effet richesse spécifique, sur la pollinisation de la pastèque. En effet, euh, le, quand on regarde ici le nombre de grains de pollen déposés dans les fleurs, eh bien, vous n'avez que quelques espèces, euh, qui dépose énormément de grains, de pollen, euh, dans ces fleurs de, de pastèques. Donc si vous avez euh, beaucoup d'individus de cette espèce-là, vous assurez la pollinisation de la pastèque. Alors se pose la question de euh, la stabilité dans le temps et dans l'espace euh, de ces visiteurs floraux, parce que ce que souhaite le producteur, c'est pouvoir produire des grosses pastèques euh, tout au long de la, de la saison de production. Et dans une autre méta-analyse faite par Garibaldi, il montre qu'en euh, fonction de la distance euh, aux éléments semi-naturels, eh bien, euh, on a euh, une augmentation de la variabilité temporelle et spatiale de euh, la richesse spécifique en fleurs. Donc ça veut dire que plus on va s'éloigner de milieu semi-naturel, plus on va avoir euh, une richesse spécifique en visiteurs floraux qui va être fluctuante, donc derrière la production, donc derrière le nombre de graines et euh, la taille de la pastèque. Et le taux euh, de, de visite, lui, euh, bah en fait, euh, c'est <rire> moins... Voilà, les pentes sont nettement moins bonnes. On a une relation au milieu semi naturel qui n'est pas aussi claire que la richesse spécifique en visiteurs floraux. Alors pourquoi Parce qu'en fait, toutes les espèces ne déposent pas la même quantité de pollen au sein des fleurs. Et par manque, toujours dans cette même revue, mais là, en fait, par manque d'études sur le sujet, ils n'ont pu traiter que de la variabilité dans l'espace de la production fruitière, qui euh, montre euh, pas vraiment de relation avec la distance au milieu semi-naturel. Et Garibaldi, euh, dans sa méta-analyse, dit qu'en effet, il manque des études sur euh, la variabilité temporelle. Donc, euh, la variabilité temporelle, à quoi pourrait-elle être due Shellon, euh, dans son papier en 2015, euh, propose euh, l'idée que, euh, en fait, sur la relation entre... Euh, la biodiversité et les services écosystémiques via les milieux semi-naturels et autres. Ce qui est très important, c'est la continuité de la ressource euh, au sein des paysages. Et Williams, en 2012, a montré que, euh, en fait, euh, sur des colonies de bourdons, eh euh, le fait qu'il euh, qu'on puisse euh, mesurer la quantité de ressources et la variabilité dans le temps de la quantité de ressources disponibles pour les colonies de Bourdon. Il a montré que ça augmentait la croissance des colonies, mais pas la reproduction, c'est-à-dire la production des rennes au sein des colonies. Et une hypothèse qu'il formule, c'est le fait qu'en en fait, il n'y a aucun paysage qui offre à la fois beaucoup de ressources et en continue dans le temps. Parce que pour produire des rennes, il faut à la fois beaucoup de ressources et de manière stable dans le temps. Donc tous ces éléments... Euh, nous ont amené à formuler euh, les hypothèses euh, suivantes. C'est qu'un paysage agricole euh, avec des ressources abondantes, diversifiées et stables dans le temps, vont avoir euh, des communautés d'abeilles euh, diversifiées et stables dans le temps, diversifiées fonctionnellement, et donc assurer une, un service de pollinisation plus stable dans le temps, et donc une production euh, en termes de masse de, de pastèques plus stable dans le temps pour le producteur. Donc là, où on est sur l'ouest californien, ici c'est Davis, Sacramento. Là, vous avez la Pacific et le Pacifique ici. Et donc c'est une étude donc j'ai pas du tout contribué à la partie terrain qui s'est étalée de 2010, 2011, 2012 sur 59 champs et 33 fermes. Ce qui a été mesuré, donc c'est la diversité des espèces d'abeilles que l'on trouvait dans les champs de pastèques, et il y a aussi eu des études de comportementales, en fait, d'études du nombre de visites florales qui ont eu lieu dans chacune des fleurs de pastèques. Donc la question est de savoir si, euh, dans des paysages avec peu de milieux semi-naturels ou beaucoup de milieux semi-naturels, une faible diversité en culture, une grosse diversité en, en culture, et puis une densité de fleurs moyenne, est-ce que il va y avoir une différence en termes de diversité fonctionnelle des abeilles et de euh, dépôts de pollen Et grâce, en fait, en se basant sur les, les données que je vous ai présentées, donc Neil Williams, c'était le, le, le chef du labo dans lequel j'étais, euh, le papier qu'il a fait sur les bourdons, en fait, il a étudié, donc, euh, tous les, toutes les trois semaines la quantité de flore qu'il y avait dans différents types de milieux semi-naturels et cultivés dans des paysages ce qui euh, moi m'a permis en réutilisant ces données là de pouvoir établir des cartes comme ça de euh, ressources florales disponibles pour les abeilles donc euh, est-ce que quand vous avez un paysage où finalement la ressource florale est assez stable mais euh, pas très élevée ou un paysage où vous avez une ressource florale un peu plus importante et un peu variables dans le temps, mais avec un niveau plus important, est-ce que ça fait une différence sur les variables d'intérêt Donc là, c'est moins marrant que d'être dans le J'ai passé, en fait, pas mal de temps dans les collections d'abeilles, du labo et du muséum de l'université de Davis. Alors, pourquoi Essentiellement, pour compléter la base de données de traits de, de, du labo en faisant des mesures de distance intertubulaire ici, parce qu'il a été montré par un euh, papier d'une étudiante euh, dans, dans le labo, hein, euh, qu'il y avait une relation entre la distance intertégulaire et puis la distance que les animaux sont capables euh, de parcourir. Hein, L'abeille va faire son nid quelque part et ensuite circuler et ramener de la ressource à son nid pour euh, produire un pain sur lequel vont se nourrir ses laves. Donc ça, c'était euh, très important de pouvoir le, le définir. Et aussi un autre trait pour lequel il a fallu euh, bien aller chercher d'informations, c'est euh, l'étalement de la période de vol euh, de ces abeilles. Donc pour ça, là, il faut récupérer euh, des dates de collection d'énormément d'individus. Et euh, pareillement.. Euh, Enfin, en utilisant des routines déjà établies précédemment dans le laboratoire, euh, identifier des, des périodes de vol euh, avec un intervalle de confiance correct. Euh, J'avais pris aussi cette photo-là, parce que ça, c'est mon rêve, que le labo puisse, comme ça, avoir toutes les bêtes avec du barcoding et qu'on ait tout dans les bases de données. Donc une chose qui peut paraître, euh, enfin qui est sûrement anecdotique, mais qui a été pour moi un grand bond en avant, c'est que j'ai fait des buffers, toujours des buffers, ça fait bientôt euh, 17 ans que je fais des buffers, mais cette fois-ci, j'ai pas euh, argumenté mon, la taille de mon buffer en disant, comme l'a très bien montré mon cher collègue, une abeille fait environ euh, 400 mètres, comme euh, en fait... Euh, j'avais toute la base de données et que pour les traits fonctionnels, j'avais déjà en partie euh, la distance de dispersion euh, de ces abeilles et que je l'ai complétée, j'ai pu faire un petit graphique aussi simple que celui-là et me dire, euh, voilà, j'ai 86% des individus qui ont un typical range d'à peu près 150 mètres euh, et je vais euh, calculer ainsi... Euh, oh, ça a sauté, ça a sauté, ça a sauté... Euh, en fait, j'ai utilisé euh, une fonction logarithme pour euh, bah, essayer de diminuer euh, l'effet que pouvaient avoir euh, les espèces avec une forte, une forte dispersion. J'ai enlevé deux espèces qui avaient une dispersion de l'ordre de 5 km, c'est des xylocopes comme on a chez nous, des gros, grosses bestioles euh, toutes noires que vous voyez euh, circuler. Bon, ce n'est pas, pas la même espèce que chez nous, c'est le même genre. Et donc, j'ai identifié euh, trois, euh, trois rayons euh, pour faire mes buffers basés sur euh, ben, cette, euh, cette décroissance euh, de la distance de dispersion de mes, de mes espèces. Donc, c'est 150 mètres, 330 mètres et euh, 540 Alors, les modèles. Euh, ben, je dirais pour l'instant, je me cantonne à ça. Euh, ça sera... J'ai deux facteurs aléatoires qui sont très importants pour moi, c'est l'année, puisque j'ai trois années, et puis j'ai un effet de, de ma ferme parce que j'ai certaines parcelles qui sont sur la même ferme, le plus souvent à des années d'intervalle. Mais je peux aussi avoir deux parcelles sur une même ferme une même année. Donc les variables X qui vont me permettre d'expliquer mon Y, c'est... Euh, savoir si j'ai une ferme en conventionnel ou en organique, la proportion de milieux semi-naturels, la diversité c'est ces milieux semi-naturels, la quantité de fleurs euh, moyenne, donc c'est des densités de fleurs au mètre carré, la variation euh, de cette abondance florale, et puis euh, la diversité des, euh, de, de la couverture au sol. Ma variable Y, ça va être l'abondance en abeilles, la richesse, euh, alors, en diversité, là, pour l'instant, ce que je vous présente, c'est la, la dispersion fonctionnelle. Je vous parlerai un peu plus tard des problèmes que me posent euh, ces indices de diversité fonctionnelle. La pollinisation euh, moyenne et la variabilité de la, de la pollinisation. Donc, j'utilise une fonction dredge pour avoir tous les modèles. Une fonction average pour récupérer, en fait, des coefficients moyens euh, pour chacun de ces modèles. Je considère que le meilleur modèle, c'est celui qui a les variables significatives avec un S et informatives. Et je calcule le R2M et le R2C pour, pour ce modèle. Alors, le premier résultat, euh, bah, c'est qu'en fait, la richesse spécifique, il euh, n'y a aucune variable paysagère euh, qui, qui ressort. La richesse spécifique dépend euh, exclusivement euh, que du type de, de gestion. Et je dois ici ajouter aussi que euh, sont corrélés et là je peux difficilement m'en sortir euh, la taille des champs c'est à dire que en, en organique les champs sont plus petits les champs de pastèques sont plus petits que euh, en conventionnel donc à, à la fois un effet de l'absence de traitement insecticide et euh, de la taille des champs J'ai à peu près le même résultat pour euh, F10 bon, ce qui n'est pas surprenant parce que euh, moi, dans mon cas, c'est corrélé à la richesse spécifique, même s'il si, euh, est indiqué que c'est par construction indépendant. Mais de toute façon, pour F6, j'ai un R2M, donc un R2 expliqué par les effets fixes, qui est euh, nul. Alors, pour ce qui est de l'abondance, euh, eh j'ai toujours l'importance du type de, de gestion. Et par contre, la proportion de milieux semi-naturels, donc toutes les variables ont été réduites, on peut comparer les coefficients, euh, la diversité euh, du, du Shannon, euh, et euh, arrive ici la variable qui était d'intérêt pour moi dans ce projet-là, euh, c'est-à-dire euh, le coefficient de variation de l'abondance en fleurs. Donc c'est corrélé négativement, mais ça a du sens, parce que euh, en fait, plus ça varie, euh, moins euh, je vais avoir d'abondance d'abeilles, vous voyez que le, le coefficient euh, est très faible par rapport à celui du management. Et pour la pollinisation, qui était la variable finale et qui intéresse le, le producteur, et eh bien le modèle, il n'y a aucune variable qui est sélectionnée. Donc même euh, que ce soit en organique ou en conventionnel ou en fonction du paysage, rien ne m'explique euh, la pollinisation. Voilà. J'ai mis d'autres éléments. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis ici. Euh, je ne vous ai pas présenté la diversité fonctionnelle parce que j'ai un gros problème avec elle euh, de par sa distribution. Euh, donc, euh, le, euh, les résidus ne sont pas normaux euh, sur, sur, sur les modèles à la fin. Donc, euh, je suis en train de voir comment est-ce que je vais pouvoir euh, traiter ça. La conclusion de, ces, de la... Enfin, l'histoire n'est pas finie. Hein, de toute façon, je vais terminer l'analyse de données et j'espère qu'on pourra en sortir un, un papier de toute façon. Mais euh, bah, c'est que cette partie, euh, euh, je dirais, distribution temporelle des ressources est très séduisante euh, intellectuellement et correspond à beaucoup de choses que l'on voit sortir. Mais que ce soit dans le papier de Neil Williams, je le mettais comme une conclusion possible même le papier de chelorme, euh, il y avait beaucoup d'éléments conceptuels, mais il y a finalement assez peu d'éléments, euh, je dirais tangibles, euh, euh, avec des, des études. Alors, je, je pensais que la raison première, c'était qu'on n'avait pas l'information sur, euh, en fait, cette dynamique temporelle des ressources, ce qui est le cas, hein, dans beaucoup de... Enfin, il y a plus de gens qui, qui l'ont, mais il semblerait que même lorsqu'on l'est, euh, cette dynamique temporelle des ressources, on ait du mal... Euh, bah, en tout cas, ça ne soit pas un facteur euh, prépondérant pour expliquer la richesse, l'abondance, la dispersion fonctionnelle des, euh, des, des abeilles, et donc pas du tout la pollinisation. J'ai commencé à traiter aux, aux autres buffers. J'ai sensiblement les mêmes résultats à 330 m et 540 m. Ce sont les mêmes variables qui ressortent, mais R2 sont un petit peu plus forts. Certaines variables deviennent informatives, mais on tourne autour de... Euh, management, et puis euh, mais quand même, ce qui ressort quand même, c'est la proportion de milieux semi-naturels et le, la diversité, enfin la diversité, la variabilité des ressources florales. Plus que d'ailleurs, la moyenne des ressources florales mais la variabilité des ressources florales semble marginalement euh, impacter euh, la, la diversité des abeilles sauvages et leur abondance. La pollinisation, pour l'instant, j'ai rien voilà. Je veux pas niveau Bah, ouais, Je sais pas du tout où on en est, mais merci beaucoup.